Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Soir, Bonsoir. Yo. Eh hey les gars, on se fait yesh. Bah ouais, enfin, qu'est-ce qu'on fait Ils sont composés, non Ouais, mais ça va clasher fort. Bah, j'ai une astuce si vous voulez, hein. Ouais, vas-y, bah si, c'est parti Bonsoir, ici le FC ce son a été fait par 5 sauvages. Je sais qu'on vous aime Cependant dans ce son Ça va flame Et toi là le jungle qui rage J'ai un truc à dire Ça demande d'être dans le jungle Mais ça c'est pas fermé Ça gueule bon, Et banques tu Ça le connaît Mais toujours le premier abandonné Waouh ok Allez vas-y quoi Mais c'est le Gold, gold, gold, gold, gold a été visé mais ça finit seulement TFD.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 Ah mais what the fuck Ouais Jay Faut que je te dise un truc Mais c'est la vérité Ouais ouais Ça a sur la top lane Mais ça sait pas jouer Kale okay, s'il te plaît joue plus bas pour moi Aline c'est comme si t'excitais pas Non mais les gars fallait pas fight là Hé hein? hey, it's okay.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 On toujours le même mec à rager. Oui ça m'a saoulé là.